Ok ça va Ah y a un totem là, il va taper le moteur hein Oui bah tu sais quoi t'en qu connais vivant moi je veux dire, on veut te dire ok Je vais rester à côté Bon la gueule <rire> palette était plus là Charcot, mais je te jure que c'était pour la bonne cause <rire> ouais, ouais mais franchement ça valait le coup hein. Franchement en début de game à ce <rire> stade là Tombé <rire> franchement Ah, ça, <rire> ah ça, ça fait, ah ça fait, ah c'était Game chiant. crochet leatherface, génie ouais, Ah oh, oui, deux hommes <rire> en 30 secondes <rire> Bah ouais Ah là ça aurait été trois hommes en trente secondes euh, il a pas quitté la choc. Hein. <rire> bah ouais, parce que en plus, les réflexes qu'ont les teams ou souvent en face, c'est de rester pas loin du moteur. C'est vraiment un réflexe qu'ont les survivants. Dès que tu commences à réparer un moteur, tu restes pas loin. Alors que justement, mais... quand tu as un peu de skill, il faut pas que t'hésites à bouger. Il y a plus d'or. Je... Il serait quand même pas resté en Ah, Il est de... en insidie en attendant qu'on venait faire au jeune. Génial, ok, d'accord. Ça va lui faire ouais. bizarre, mon gars. Parce qu'il y a deux à. Euh... T'avais le matou aussi ou pas T'avais frisson ou ouais, pas ouais, ouais, ouais, ouais. Bah ouais. Ah, si bien sûr, moi je le sais. Hein. Non, mais je l'ai pas vu sortir de la. de la chaque, hein. Peut-être qu'il est perdu dans la chaque. Peut-être ah, qu'il lui faut un plan. Pour savoir. Euh... Non, mais il s'est coincé dans un casier, c'est sûr. Ouais. Tu sais, Booba, il est pas très malin, hein. Gentil, mais pas très gentil, malin. Pas très malin. <rire> Titre. <rire> Tiens, il a, il a là-bas. Ah. <rire> Quel rapport avec le gentil, mais pas très malin C'est ça. Tout On est là pour vérifier. Gros boulot. <rire> ok, je vais faire le totem de l'autre côté de la maison. Il a bougé. Il arrive, il arrive, il arrive. Ouais, ouais. Je suis caché. Ma maison. Si y'en a un qui se fait choper, <rire> et bah c'est la merde. Hein. Ah ouais, il m'a fait ce oui, qu'on hein. il est sur moi là. Bah. Donne tout ce que t'as, balance tout ce que t'as, c'est un conseil <rire> que je peux te donner. Ok, il a pété le totem. Euh, le totem euh. Bah, je vais en faire un autre, tu vois. Normalement, c'est un totem de discrétion aussi, hein. Donc tu peux courir dans celui-là. Oh, j'ai le matou, j'ai le matou. tout, petit, euh, tout droit malier. Non, l'autre côté. Ok. Euh, il est là. sur moi, il est sur moi. Ok. Quand il aura euh, couché au sol euh, ravé, ce qu'on va faire, <rire> c'est que on, euh, dès qu'il aura accroché, on ira euh, zécaler de 2 mètres pour aller dans, dans l'aura. Ça marche. Ils sont pas loin hein. ils sont à ma droite là bas, oui, là pas on a loin, fait le moteur loin, et euh... hein Ils arrivent. C'est pas une blague Non, oh, oui, oui, ça va. <rire> euh, venez sur votre... Oh, c'est deux prochain Nom de Zeus Oh, ça va, tu t'es pas trop fait mal Non, ça va, les genoux, ça va. C'est un peu inquiété quand même. Ouais, non mais je sais. Tu le sens comment le face facecamper Très mal. On a fini le modeur dans 5 secondes Ah, je vais mourir là. Mais non. Mais si, j'ai plus rien. Mais si. Non. J'ai plus rien. Ouais, je suis sous palette. Oh Y'a pas Noël. Il me ramasse, il me ramasse Pas les tasses Pas les tasses j'arriverai pas à Oh, je suis mort. Adieu les copains, vous non, voulu Non Non Vas-y, bah c'est foutu. Oh non, je suis 40%, je suis à 40%! Oh non, mais pourquoi? Oh mon dieu! Oh! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il a pas pris. Il <rire> par enfin, la sortie. File, fonce, fuis! Mais. <rire> oh merde! Non, mais! T'as un DS, il a un DS, il a, il a oui, un oui, DS! Mais attends, mais je pouvais rien faire, Charcot! J'ai un DS, j'ai un DS, Allez, mais. Je me suis pas. T'inquiète, t'inquiète, easy. J'arriverai toujours pas à temps. <rire> j'ai un DS, j'ai un DS. Ça va, ça va. Mais alors attends, par contre, moi il va m'accrocher. Bah ouais, un... mais Insidieux K, euh, c'est fini, hein, franchement. <rire> je, je, je suis désolé, hein. Oui, bah moi j'ai réussi à sourire avec... Merci Charcot. <rire> non, en fait, c'est vrai ça. C'est à MVP. Hein. Ouais, Insidieux au fond. Euh... Ouais, c'est ça <rire> Sérieux Franchement, moi je suis tellement joueur que ouais, j'ai envie d'essayer Mais, mais non, non, non Mais, mais c'est les placards, Et tu te mets dans les placards, ils se cognent, l'autre hein. il libère hein Il se dit bien. bah oui, bah oui Il, est en, il est, Attends, attends, Charcou, il est dans quel coin tu dis là à ta, à ta droite Il est à ma droite, ouais. Je vais dans le... dans le placard, <rire> placard <rire> Vas-y, <rire> le, le derrière <rire> les placards <rire> Non <rire> Ok, ça marche pas... bah ouais, non, parce qu'il sort en plus... Hein. Ok, il, il, il met pas de tronçonneuse, ah merde bah non, bah, non je... il sort, ouais, viens je sors ça, viens. Ah, je sors ça ah, Franchement, c est, c est... pour le bah, beau jeu, ça se tente hein. ah. <rire> Le beau jeu, il se finit dans un cimetière mon gars Ouais, bah, bah, bah, regardez, il, il monte là comme ça, il a, oh, est en mode C'est le personnage principal du perso <rire> Non, <rire> regardez <rire> Il sort comme ça, il fait la Macarena dehors et tout, avec une tasse de thé et tout Essayez le 4% non T'es t'as pas Boro, pourquoi tu vas Mais qu'est-ce que tu. Il s'est cogné, il s'est cogné, il s'est cogné, il s'est cogné Oh Bon, maintenant On se con, on se on on on Je bloque, je bloque Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait File Oh non Voilà, j'ai plus de S. Bah ouais, ouais, ouais. Ah, dommage, hein, c'était pas loin Bah, attends, ça se tentait, t'as vu quand même Eh, eh Ça eh. peut passer, hein, avec de l'organisation, hein, Jean-Michel, hein Attends Jean Oh dommage Ah oui, vas-y, suis à 50% Bah ouais, ouais, je sais. Je sais. Oh t'aurais eu le truc, la perte pour s'échapper je m'échappais. Oh bah non, ça va oh. Bon. Oh mais d'accord <rire> Dommage On va ouvrir la porte là, non T'aurais vu que c'était bon la porte Tu la porte de la porte hein. de Oh, il est pas content, il me tape sur le crochet <rire> <rire> Bon. Ouais, faut sortir, hein. Franchement, Allez, non, Charco, vrai, attends, euh... avoir fait tout ça oui. pour l'abandonner en plus dans un cas. Non, mais je vais pas l'abandonner. <rire> non, mais hey. j'étais sûr qu'il allait se coller contre le casier, et du coup il y avait un créneau, tu vois. C'est si typique ouais. les airface mais bon, il va peut-être pas refaire deux fois la même connerie, donc moi je serai vous, je viendrai pas m'aider. <rire> ouais, mais, mais pareil, faut pas, faut pas lui donner plus d'un kill hein, là pour le coin. Non, c'est sûr. On ouvrait les portes de sortie euh, Charco, elle a ouvert celle d'achat. Ah, ok, je vais pas laisser raver moi. Si, si, si, si, si, d'ailleurs, je me suicide, hop. Mais personne ne tombe, hein. En fait, je aurait rappelle que ça passe du premier coup parce qu'il uh, a fait la connerie avec le placard, mais là, il risque de pas refaire deux fois la même connerie. Ah, ouais, oh well. Nul, le Abonne-toi! Abonne-toi, laser face. Abonne <rire>